Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 21 février 2022, il est 13h07. Donc, euh, écoutez, euh, ici, il y a un article, euh, discrimination génétique, la Cour suprême contredit Ottawa, Québec et la Cour d'appel. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier, là. Oui, C'est une chose... Euh... Donc ici, je vois qu'il y a quand même des de commentaires. Il y en a un qui dit, il est temps de se tenir debout et de chasser les criminels au pouvoir comme Trudeau et Legault. Les camionneurs font présentement toute la différence dans ce combat pour la liberté. Plus de 5 millions en argent pour eux et payer les frais de ce combat grandiose. Ils sont le plus grand espoir que nous ayons. Trudeau, les traîtres de terroristes, ça c'est euh, quelqu'un qui écrit ça, là. Visiblement, il a peur à ses fesses comme Lego au Québec. Donc, euh, c'est quand même assez particulier ici. Il euh, y en a un autre ici qui dit Tout à fait d'accord avec toi. Il euh, y en a une méchante gagne qui vont tomber de haut et ils vont regretter amèrement de s'être rués comme des poules, pas de tête, pour aller se faire injecter ces dangereux poisons. Ils décèderont, hein, et de toutes sortes de causes, ou resteront invalides pour le reste de leur jours. Ce matin, je lisais qu'en Ontario, pendant seulement un mois, autour de 80 femmes injectées ont fait une fausse couche, alors que normalement, il n'y en a qu'une ou deux. Donc c'est c'est pas une mince affaire ce qui se passe actuellement ici. Fait qu'on va écouter euh, euh, ce que dit justement c'est Maître euh, Rocco Galetti euh, qui se trouve à, à expliquer euh, cette fameuse sa euh, ce fameuse virre euh, ou cette fameuse décision de la Cour suprême du Canada euh, qui contredit. La... Cour, euh, contre contredit Ottawa, Québec et la Cour d'appel. Donc la Cour d'appel du Québec, n'oubliez pas qu'il y a la Cour d'appel et il y a la Cour du vent de la Reine. Et ces deux cours-là sont fonctionnelles actuellement. On y va. Et puis j'arrêterai de temps en temps pour faire mes commentaires. Parce que vous savez quand même si la Cour euh, suprême a rendu jugement, les tribunaux judiciaires ne sont pas nécessairement obligés de respecter les jugements, comme ils ne respectent pas les lois, hein. N'oubliez pas une chose, c'est qu'ils peuvent déroger au jugement si ce n'est pas dans l'intérêt du Québec ici. Vous comprenez? Moi, il y a un juge qui m'a quand même donné raison à cet effet-là, c'est le juge Charles Ouellet. Puis euh, c'est Ouellet avec e -T, là, pas -t là, e -T. E-T, pas 2-T-E, juste E-T. Et c'est dans le dossier 460-01-038-207-207-207 donc c'est en 2020, et euh, c'est pas terminé, parce que j'ai comparu le 10 janvier dernier, et il euh, y a quand même tout un travail à faire dans ce fameux dossier-là, et euh, vous savez que pour qu'un juge puisse déroger euh, au jugement euh, des juges qui étaient contre ma personnalité juridique, et contre moi, le représentant de ma personnalité juridique, je vais vous dire franchement que ça prenait vraiment un juge avec un courage extraordinaire. Et au fait, euh, j'ai pu discuter aujourd'hui avec Maître Claude Laferrière, celui qui a justement euh, mis une capsule vidéo sur Internet publiquement, dans lequel il y aurait une forme de complot, là, euh, il appelle ça « à petits pas ». Et euh, je l'ai mis public, donc s'il y en a qui l'ont écouté... Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire, maître à la ferrière, et puis euh, il m'a même euh, compté qu'il était, euh, il a travaillé avec M. Heinz, euh, Heinz Mercier. Puis euh, j'ai soulevé quand même aussi le bon travail de Gloriane Blais, actuellement, et euh, aussi de André Lafrance, euh, qui est aux États-Unis, qui, euh, qui nous qui nous apporte quand même beaucoup d'informations euh, dans ce sens-là aussi ainsi que Maxime Ouellette, euh, le policier de Terrebonne, euh, qui, qui nous fournit de bonnes informations aussi. Donc, on va commencer immédiatement, puis on va voir ce qui va se dire là-dedans. canadienne sur l'immunisation. L'avocat constitutionnaliste, maître Rocco Galati, a publié la loi canadienne sur l'imposition de traitements médicaux sur son site Web. D'abord... Et il attire notre attention sur la conclusion du rapport sur l'immunisation au Canada de 1996, le document 23-S4. Ce qu'on va lire là est répété dans la nouvelle édition du rapport à chaque année depuis 1996. Selon la phrase, contrairement à ce que l'on observe dans certains pays, l'immunisation n'est pas obligatoire au Canada et ne peut le devenir en raison de la Constitution canadienne. L'affirmation est concise et précise. L'immunisation est libre et ne peut pas devenir obligatoire au Canada sans changer la Constitution. Ça, c'est vrai. Il y a complètement raison. Et si euh, les juges étaient sous l'autorité... Euh, du pouvoir exécutif de sa majesté euh, ces juges-là ne pourraient pas euh, comment je peux dire donc enfreindre euh, les jugements de la Cour suprême ou les jugements rendus par d'autres tribunaux judiciaires et euh, moi je suis victime de ça moi je suis victime des jugements que j'ai gagnés avec ma personnalité juridique donc on est toujours deux, n'oubliez pas que chaque individu même s'il croit qu'il est seul devant la Cour il est deux vous avez la personne physique, et vous avez euh, qui se trouve à être la factice personnalité juridique, et vous avez la nature humaine, donc le règne humain, qui est vous. Et euh, le règne humain bien, se trouve à être tout simplement euh, euh, une, une facto, vraie nature humaine. Donc, euh, elle vient de la div, divine providence. Donc, votre facto vraie nature humaine vient de la divine providence, alors que la factice personne physique vient de l'État-providence, et l'État-providence travaille contre la divine providence. Donc, euh, ce qui arrive ici, c'est que les juges ne tiennent pas compte du jugement, Comme RCS 31, 1951, qui interdisait, puis ça là, c'est la Cour suprême du Canada qui a rendu ce jugement-là, qui interdisait... Euh, euh, au, au Canada, donc au fédéral et aux provinces, de s'échanger euh, des juridictions euh, entre l'article 91 de la Constitution canadienne et l'article 92. Et ça n'a jamais, jamais été observé. Pourtant, là, c'est la Cour suprême qui a rendu jugement. Jamais ils ont observé le jugement de la Cour suprême du Canada, R.C.S. 31, 1951. Et il y avait le juge Rainfray. Et euh, j'ai le jugement, j'ai tout ça. Ça n'a jamais, jamais été respecté. Donc, la location des domaines fiscaux, c'est toujours appliqué, et l'impôt, c'est complètement criminel, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel, et euh, on s'en va vers tout simplement l'abolition de l'impôt sur le revenu des particuliers ici, au Québec, de façon à ce qu'il n'y ait plus euh, d'obligation pour les gens qui ont de l'argent euh, <coughs> de protéger euh, de se protéger contre l'impôt. Par des paradis fiscaux, par des comptes offshore, par des fiducies, par des fondations, ou par n'importe quel entourloupette, appelez ça comme vous voulez, on appelle ça des contrelettes, euh, qui fait qu'ils place tout simplement une fiction, une euh, euh, il appelle ça euh, un straw man, donc euh, un homme de paille, donc euh, on appelle ça tout simplement un, un personnage. Et, et il se cache derrière un personnage. Et euh, je vais vous dire franchement, la plus belle preuve de ça, c'est les registraires des entreprises du Québec sur la rue des Quatre-Bourgeois à Québec. Et là, ben, on voit que les prénoms, c'est des numéros et le nom de famille, c'est des numéros aussi. C'est seulement des numéros. Moi, je ne croyais pas à ça tant que. Puis là, j'ai imprimé les documents pour être sûr que le gouvernement, je sais bien va l'effacer, ils vont essayer de changer ça, mais là, il est trop tard parce que j'ai les preuves. Donc, c'est ça le problème c'est que la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne et la fameuse dérogation aux articles 52-54 et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, chapitre C-12, euh, euh, et même pour la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle a été déclarée quasi-constitutionnelle et pourtant on, on l'utilise quand même. On l'utilise quand même. Donc, voyez-vous ce qu'il dit, euh, M. Rocco-Galetti, il ne peut pas dire ce que je peux lui dire, ce que je peux vous dire, parce qu'ils n'auront pas de réponse à ce que je suis en train de vous dire présentement. Et pourtant, pourtant, je souhaite, par la grâce de Dieu, que euh, ce qui est déclaré par la Cour suprême du Canada, euh, Richard Bagnard, qui se trouve avec juge en de la Cour suprême, que ce soit respecté et observé, mais ça ne l'est pas. Ça ne le sera pas. Il y, y a trop de preuves, j'ai toutes les preuves comme quoi les juges font ce qu'ils veulent, parce qu'oubliez pas qu'ils peuvent juger malgré l'insuffisance, l'obscurité et euh, le silence de la loi. Écoutez, donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, c'est pas plus compliqué que ça, puis ils vont avoir un jugement quand même. Alors qu'ils disent que c'est la loi, euh, en vertu de la loi, euh, puis la loi, c'est ça qui crée euh, les procédures, que ce soit des procédures criminelles, des procédures civiles, n'importe quel procédure ou code, tout ce qui est codification, automatiquement, euh, ça se trouve à, à être fondé sur euh, une loi quelconque, sauf des décrets, les décrets viennent de la Reine, puis là, tous les décrets qui s'adoptent ici au Québec comme au Canada, en absence de sa majesté, ça devient illégal, illégitime, criminel, et la Cour suprême ne s'est pas penchée encore là-dessus. Mais moi, je m'en vais vers, vers ça pour que la Cour suprême se penche là-dessus, les documents sont déjà faits de façon à ce que euh, tous les décrets qui viennent du Conseil privé de la Reine, qui sont au Conseil privé du Canada, parce que c'est plus le Conseil privé de la Reine, il y a eu la dévolution de la couronne en 1985 qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Et c'est Jeanne Sauvé, gouverneur général du Canada, qui a sanctionné cette dévolution de la couronne-là, donc automatiquement elle a sanctionné sa propre dévolution de gouverneur général, Et étant donné qu'ici c'est une fédération, c'est pas une confédération, donc automatiquement c'est des lieutenants-gouverneurs qui sont dans les provinces, ce n'est pas des gouverneurs comme aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, il y a un gouverneur général puis n'a plus de fonction depuis 1985. Mais moi, je peux aller plus loin que ça, là, parce qu'au chapitre 139 de 1952, avant même que la reine soit couronnée le 2 juin 1953, reine du Canada, du Royaume-Uni, etc., euh, en 1952, ils ont fait du gouverneur général une entreprise, personne physique. Une personne physique, c'est une entreprise. Toutes les lois, les procédures, tout ce que disent les juges, les avocats dans les cours de justice, ça s'adresse seulement aux personnes physiques. Jamais, jamais, jamais, jamais à la ou vraie nature humaine ou au règne humain. Puis le règne humain n'existe pas en droit, et euh, c'est seulement le règne animal, végétal et minéral, et euh, ça n'a pas d'importance, parce que... Euh, L'administration de la justice fait de l'argent avec la pollution. Plus il y a de la pollution, plus l'administration de la justice fait de l'argent avec ça. Parce qu'ils n'ont jamais puni personne. Ils ont tout simplement adopté le fait que quelqu'un, la fameuse taxe sur le carbone, c'est pas compliqué, là, pour voir si euh, c'est quelque chose qui peut enrayer la, la pollution et euh, rétablir l'équilibre euh, dans, dans la nature, tout ce qui est dans ce fameux désordre climatique. Euh, qu'on vit tous les jours depuis quelques années à cause de la pollution. On continue? Ça ne sera pas là. La Constitution passe avant toutes les autres lois, règlements, statuts, etc. Autrement dit, rien de ce que vous pouvez dire après ça ne changera la prérogative légale, c'est-à-dire l'immunisation est libre et ne peut pas devenir obligatoire au Canada. Mais notre compétente avocat continue avec le document de projet de loi S-201. Cette loi vise à interdire et à prévenir la discrimination génétique. Bien, ici, on a le document euh, sur le site du Sénat lui-même, mais je le trouve plus facilement lisible ici, c'est un peu plus grand. On va le regarder ici, c'est le même document. Voir vous. Alors, lisons le sommaire ensemble. Le texte interdit à quiconque, d'obliger une personne à subir un test génétique ou à en, en communiquer les résultats comme condition préalable à la fourniture de biens et services, à la conclusion ou au maintien d'un contrat ou d'une entente avec elle ou à l'offre de modalités particulières dans un contrat ou dans une entente. Il prévoit des exceptions pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Le texte prévoit d'autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci. Vous savez, quand on rend un jugement, puis que le juge dit « sauf disposition contraire d'une loi », donc même s'il rend un jugement, quand il dit « sauf disposition contraire par une loi qui peut agir au contraire à ce qui a été décidé », quand le juge le dit à la cour, automatiquement, elle vient de dire au, au, au, au législateur, qu'ils peuvent tout simplement euh, faire autre chose, adopter autre chose, ou décréter autre chose, parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas une cour actuellement euh, qui, euh, qui s'est opposée au décret euh, des, des, des rois et reines qu'on appelle les premiers ministres. Vous comprenez? Et moi, actuellement, dans le dossier euh, qui me concerne, je veux qu'on me donne le numéro, le nom du nouveau souverain, ou de la nouvelle souveraine, de, du nouveau majesté, ou de la nouvelle majesté, qui a remplacé sa très excellente majesté la reine Élisabeth II depuis 1985 par euh, l'article 2 de la loi sur le Parlement du Canada, chapitre P1, qui définit euh, qui se trouve... Euh, a parlé de la dévolution de la Couronne et qui dit tout simplement que la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la Couronne, donc comme s'il n'y avait jamais eu de règne. Et pourtant, j'ai prêté serment et ça a été tout simplement euh, reçu par le sceau. Donc, il a posé son sceau sous, le sous-ministre de la Justice, M. William F. Pentney, qui est présentement juge à la Cour fédérale du Canada. Et le juge William F. Pentney aussi a aussi apposé euh, le sou, son sceau, comme euh, sous-ministre de la justice dans un dossier euh, que j'avais déposé aux Affaires étrangères et, euh, du, du Canada. Donc euh, euh, c'est le ministère euh, des Affaires étrangères et, et du Commerce international à Ottawa. C'est pas compliqué. Et euh, il y a, ça a été reçu par le sceau aussi, de l'honorable. Justement sous-ministre de, de la justice de l'époque en 2013, William F. Pentney, qui aujourd'hui se trouve à être juge à la Cour fédérale du Canada. Donc on continue ici quand même. C'est pas pour vous dire agir, c'est tout simplement pour... Euh, le texte modifie également le Code canadien du travail afin de protéger les employés contre l'obligation de subir un test génétique ou d'en communiquer les résultats. Donc, si ça existait, pour quelle raison que les avocats ont accepté que tout se fasse à l'insu de ces règlements-là, de ces lois-là, du Code de, du travail et tout ça, qu'est-ce qui fait que les juges, que les avocats ont, ont, ont fermé les yeux là-dessus? Ont fermé les yeux là-dessus, comme McCartney euh, Tétro, McCartney Tétro, euh, Norton Rose uh, Fulbright, euh, Fasken Martineau, et, et mettez ça, c'est des, des, quand même des, des cabinets d'avocats très, très chevronnés. Là. Pour quelle raison qu'ils n'ont qu pas respecté ça? Pour quelle raison qu il faut que ce soit la Cour qu'ils disent? Pour quelle raison qu il faut que ça passe par le, la Cour suprême du Canada? Alors que ça existe, ils viennent de vous le dire. Ils viennent de vous dire ça, là. Vous comprenez? On continue. Et de prévoir d'autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci, de même que la loi canadienne sur les droits de la personne, afin d'interdire la discrimination. Et pourtant, ça a été sanctionné le 4 mai 2017, ce qui vous lit là. là. Le projet de loi S-201, euh, sanctionné le 4 mai 2017. sur des caractéristiques génétiques. N'est-ce pas assez clair? Peut-être que vous ne connaissez pas la définition de test génétique. Ça va devenir plus clair. Définition. Test génétique. Test visant l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladie ou de risque de transmission verticale ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. Donc ça, ça veut dire que les, les avocats étaient au courant de ça. Comment ça que les avocats n'ont rien fait pour protéger le peuple, étant donné que tous ces documents-là existent déjà en 2017, on est rendu en 2022. Il y a des gens qui ont, qui ont été victimes du passeport vaccinal et tout ça. Les avocats, pourquoi les avocats euh, sont tout simplement... Qu'est-ce qui se passe dans ce système, ce dysfonctionnement judiciaire-là? Puis euh, je sais une chose, c'est que euh, la commission Charbonneau et euh, tout ce qui a rapport justement avec euh, l'ancien premier ministre Jean Charest, euh, ça reste caché, ça reste censuré, comme euh, le, le, le policier, euh, je pense c'est Jean Marchessault, euh, qui paraît-il qu'il y a un document euh, euh, qui ne sera pas révélé pas avant dix ans, alors que la Cour suprême actuellement semble-t-il qu'elle oblige Pfizer euh, au mois de mars à dévoiler le contenu de ses vaccins, de ses vaccins, alors qu'il euh, avait déposé euh, une requête pour que pendant 90 ans rien ne soit révélé du contenu des vaccins de la compagnie Pfizer. Pfizer. Donc, la compagnie pharmaceutique Pfizer qui fabrique ces vaccins-là. Puis, euh, ça devrait être la même chose pour AstraZeneca, Moderna et Johnson Johnson, ainsi que d'autres compagnies aussi. Donc, on continue. Pensez-vous que ça inclut tous les tests PCR, le code QR, le passeport vaccinal? Hmm? C'est Je peux vous sauver du temps. J'ai lu tous les articles de loi que je vous présente et il n'existe aucune exception. Pour une majorité d'alarmistes qui voudraient imposer des tests génétiques à la minorité constitutionnelle. Idem pour les vaccins ou quelconque injection ou traitement médical qui voudrait se prétendre immunisant. Ils ne peuvent pas devenir obligatoires au Canada. Relisons maintenant les interdictions ensemble. Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes. A. Pour lui fournir des biens-services. B. Pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle. C. Pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d'un contrat ou d'une entente avec elle. Maintenant, allons lire ce qui arrive aux criminels qui oseraient contrevenir à la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique. Infraction et peine. Contravention aux articles 3 à 5. On vient juste d'aller à l'article 3 à 5. Quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 5 commet une infraction et en cours sur déclaration de culpabilité A ah, par mise en accusation une amende maximale de 1 million de dollars et un emprisonnement maximal de 5 ans, ou l'une de ces peines. B, par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 dollars et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines. Ça, c'est la loi canadienne. Ça, c'est dans le béton, c'est ce qui est écrit, c'est dans la Constitution les gens qui veulent vivre dans un pays qui ne respecte pas ces modalités démocratiques, genre de dictature là, où on peut imposer des choses au peuple, il existe toute une variété de pays où vous pouvez déménager. Hein? L'Arabie saoudite, entre autres, je recommande la Chine. Mais ici, au Canada, nous, on s'est fait une constitution. Nous, les Canadiens démocratiques, constitutionnalistes, on voudrait respecter cette constitution-là on invite ceux qui veulent vivre dans cette belle constitution démocratique de venir vivre au Canada avec nous, et puis ceux qui ne veulent pas, de partir. Maintenant, cependant, quand même, euh, après un, un bel exposé avec les documents euh, bien à vue pour vous, notons que des chroniqueurs de télévision, des professionnels de la santé en conflit d'intérêts et la majorité des institutions gouvernementales prétendent que la loi canadienne et notre avocat constitutionnel se trompent. Cette majorité impose immunisation et tests génétiques au peuple sans remords. Les politiciens n'osent quand même pas contrevenir à la loi. C'est pourquoi rien n'est obligatoire. Par contre, les politiciens poussent les entrepreneurs à contrevenir à la loi à leur place. Vous avez lu, les personnes qui vous obligent à donner des tests génétiques, donc, qui contreviennent à l'article 3 de la loi, c'est possible de 5 ans de prison. Les entrepreneurs seraient-ils vraiment prêts à faire 5 ans de prison pour des politiciens? Écoutez, je crois que c'est vraiment extraordinaire ce que le, ce qu'on vient d'entendre de, là, cette révélation-là, verbale, et même on voit là, quand même... Euh, donc je l'ai enregistré pour ne pas perdre ça c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vient d'entendre là pour moi là euh, et on peut dire une chose c'est que euh, tout ce qui concerne euh, l'oxyde de graphène euh, la protéine Spike euh, le ARN messager et, euh, et ainsi de suite là. écoutez il y a des répercussions dans l'avenir alors que c'était déjà écrit en 2017 comme euh, la, la... Puis ils disent que ça, ça ne s'applique pas. Voyez-vous ce qu'il en est de ça? Donc, ça, ça veut dire que les avocats qui disent que ça ne s'applique pas, ces avocats-là doivent fermer le barreau du Québec. Le barreau du Québec doit tout simplement être fermé, être annihilé complètement. Et les avocats de ça doivent se... C'est récu... pas compliqué, ils sont obligés de se recycler dans la vérité. Là, c'est seulement le mensonge et l'argent qui est fait fonctionner. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne tient pas debout. C'est déjà écrit. Il l'a montré. Il ne l'a pas inventé. Celui qui vient de nous dire ça, c'est extraordinaire. Puis, en plus de ça, voyez-vous, c'est rendu public sur Rumble. Alors que ça aurait pu être public directement sur Facebook, mais euh, Facebook ne fonctionne pas avec ça. Facebook continue euh, à quelque part. Hein, à ne pas, mais je ne sais pas de quelle façon que ça fonctionne euh, présentement et qu'on regarde aussi euh, euh, Twitter, Twitter c'est la même chose euh, Quand aussitôt que ça force un peu euh, Twitter euh, débarque et puis censure euh, c'est de la censure continuelle c'est du caviardage aussi on voit dans les documents on l'a vu à la commission Charbonneau tous les documents qui ont été caviardés euh, moi je le vois dans les, les notes sténographiques dans mes dossiers euh, ça a été caviardé. Et n'oubliez pas que le débat de fond ça a été reporté au 23 mai 2023. Et là, ben moi, le travail que je fais actuellement, c'est sur le dysfonctionnement de l'administration de la justice. Donc, ce fameux document-là, je vais vous dire franchement qu'il est important. Il est très, très important. Il faut que je le, je le distribue euh, à, à tous ceux qui doivent être au courant de tout ça. Comme quoi, ici, même si la Cour suprême rend un jugement... C'était même déjà écrit dans des lois, dans des règlements ou quoi que ce soit, là. Euh, sans même, même dans des faux décrets, dans des décrets qui ne viennent même pas de la reine, c'est écrit dans n'importe quoi, et ça protégeait quand même la population. Mais là, ils ne veulent pas euh, appliquer ça, ils disent que ça ne s'applique pas, que c'est tout simplement hors contexte, euh, et ça c'est la façon... C'est la plus belle manière que fonctionne actuellement McCarthy qui trouve dans le dossier de Via rail, Vous comprenez? On aura beau apporter toutes les lois, les règlements, les codes de règlement et n'importe quoi, n'oubliez pas que c'est la procédure qui l'emporte sur la reine. C'est la procédure qui l'emporte sur le pouvoir exécutif et les juges sont censés appartenir à la reine sont supposés d'être assujettis à la reine. Maintenant, les juges deviennent des fonctionnaires publics au service du gouvernement. Et le gouvernement, actuellement, ici au Québec, comme au Canada, c'est une seule chambre. Au fédéral, il y a encore le Sénat qui peut quand même se prononcer d'une certaine façon. Mais ici, il n'y a plus rien de ça. Le conseil législatif, c'est plus ça. Puis le cabinet des ministres, mais c'est le conseil des ministres. Donc, il appelle, il appelle ça le ministère du Conseil exécutif, puis c'est enregistré en Revenu Québec. Donc, quand tu arrives avec la définition du mot « loi » qui dit « loi comprendre loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec, c'est l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, et que personne parmi la magistrature parmi les avocats du Bord du Québec, quoi que ce soit, veulent mettre ça sur un document et le signer pour se tenir responsable eux-mêmes en dessous. Puis pourtant, c'est écrit dans la loi. C'est la définition du mot « loi ». Vous comprenez La loi de 0 c'est la même chose. La loi fédérale de 3 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, c'est pas législature. N'importe qui peut faire n'importe quoi ici. C'est pour ça qu'actuellement, euh, l'ONU occupe le Canada. Et euh, on a entendu parler. Euh, je pense qu'il euh, y a des choses qui ont, qui ont paru hier, euh, euh, le, le 20 février, puis même avant-hier aussi, le 19 février, et euh, je vais vous dire franchement que si on est, en, si on est occupé, s'il y, y a tout simplement une, euh, un pouvoir étranger qui occupe le Canada, c'est parce qu'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien ici, puis ils le savent. Et euh, là, mais on arrive avec la Cour suprême, et euh, Rocco Galetti a raison, euh, tout ce qui a été dit à la Cour, euh, ici, à la Cour suprême, ils ont complètement raison, c'est écrit dans des lois et tout ce que vous voulez, depuis belle puis personne ne veut l'appliquer. Donc, est-ce qu'il faut rechercher tous les, les avocats là-dedans et les faire mettre en prison? Tu sais? Et Est-ce que ces avocats-là vont se faire euh, représenter par d'autres avocats pour essayer de protéger ces avocats-là? Un avocat qui sait qu'un crime, à quelque part, qui est flagrant, qui est vraiment irréfragable, dans le sens où ils viennent de faire la preuve, présentement, euh, que tout ce qui est commis, les, les, tout ce qui concerne... Euh, les passes vaccinales et euh, les, les couvre-feux et tout ce que vous voulez, tout ce qui a les faillites, euh, le, le, le féminin, en tout cas, il y a un terme actuellement où les gens sont rendus que se suicident, ils font des pactes de suicide, euh, le mari et la femme, parce qu'ils ne veulent pas venir, ils veulent pas vivre ce qui s'en vient dans l'avenir. Et il euh, y en a de plus en plus là. Euh, C'est vraiment pas normal. Et euh, des, des dépressions chez les enfants, des, des jeunes enfants. Écoutez, quand on sait qu'il y a un jeune de 6 ans qui a voulu se jeter en bas d'un troisième étage euh, de son école, pour quelle raison? Parce qu'il y en avait ras-le-bol. Euh, donc, euh, écoutez, la détresse, elle est maximum. C'est... Et, et, les, et ça, c'est seulement pour que euh, nos gouvernants, par des contrelettes, pensez-vous que euh, François Legault, euh, Christian Dubé et tout ça, ces gens-là ne font pas partie de ces corporations-là? C'est accepté dans le Code civil la contrelette. La contrelette l'emporte sur le contrat. J'ai un jugement, par exemple, où le juge a annulé et la contrelette et le contrat. Il l'a annulé, je le jugement. Je le possède. Mais vous savez que si euh, on appelle ça de l'hypocrisie, dans le sens où euh, ces gens-là, là, même si on, on, on trouvait toutes les preuves, ça va être caviardé. Il y a encore des avocats qui vont arriver en arrière, comme et Trou, qui n'est même pas capable de faire la distinction. J'ai l'enregistrement. J'ai enregistré euh, euh, une discussion téléphonique avec euh, un représentant de McCarthy Tétro. et puis euh, j'ai dit, euh, vous devez connaître la, la, la, notre, notre identité, c'est le Code civil qui définit notre identité. Ah, il dit, non, il dit, on n'a pas l'expertise pour ça. Mais j'ai dit, voyons, non, c'est le Code civil. Il dit, on n'a pas l'expertise pour ça. Ce n'est pas des farces, là. Ça, c'est dans le vieux rail, puis c'est le mccarty Tétro qui traîne de long en large. Alors que, voyez-vous, les lois et tout ça, là, on voit ce qui se passe. Ça. Ces gens-là devraient être tout simplement, tout simplement, être radiés immédiatement sur le champ du barreau. Ils devraient être radiés par le barreau, mais si le barreau les protège, le barreau devient complice. Si l'administration du barreau le protège ça et les bâtonniers protègent ça, ils sont complices automatiquement. Où trouver la vraie justice? Vous comprenez? Donc, euh, il est exactement 13h39, le 21 février 2022. Euh, je vais tout simplement essayer de rendre ça le public le plus rapidement possible. Merci de votre attention. Jacques-Antoine, mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. Jacques-Antoine, de la famille et du groupe Normandin. Et n'oubliez pas que c'est seulement Normandin qui a une date de naissance et jamais... Normandais aura l'heure et la minute de sa naissance, donc jamais il n'aura l'original de son existence, parce que ça n'a pas d'existence un une autre famille. S'il a une existence, c'est la loi 6 d'or de l'an 2 du 23 août 1794, et rien de plus que ça. Donc quand un gouvernement, des dirigeants politiques ou des dirigeants, des fonctionnaires de l'État vous demande de fournir tout simplement une date de naissance euh, à, à vous ou à votre mère, ou celle, la date de la naissance de votre mère, ou peu importe, automatiquement, c'est toujours pour son nom de famille, le prénom, ça n'existe pas en droit. La forteresse du droit, là, rien, dans aucun prénom, que ce soit baptisé ou non baptisé, que ce soit un nom propre ou un nom commun, euh, qu'il soit écrit tout en lettres majuscules ou en, en simple lettres minuscules avec une seule lettre majuscule, un prénom hein, masculin ou féminin, parce que vous savez qu'il y a un nom de famille, ça c'est ni masculin ni féminin, c'est invariable, mais un, un vrai nom masculin ou féminin, euh, Jacques ou, euh, ou Louise ou Claire ou, euh, ou euh, Johnny ou peu importe, là, ben ça ça n'existe pas en droit. Ça n'a aucune existence en droit. Ça n'a pas de date de naissance, même si dans votre certificat de naissance du directeur de l'état civil, c'est seulement le nom de famille qui a une date de naissance et jamais. Vous allez voir sur votre certificat de naissance où c'est marqué heure et minute. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minutes, C'est un document falsifié. C'est une corruption de votre identité. C'est un vol de votre identité. Et vous pouvez revenir contre le gouvernement parce que votre identité, elle est riche. Moi, Jacques Normandin, par Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, Centre d'Union, ça vaut 13 600 000 actuellement. C'est la valeur qu'ils lui ont donnée. Puis ça, c'était en 2006. On est rendu en 2022. Et là, je suis d'avoir mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec, Michel Pessinotte. Euh, je vais vous dire franchement, non, non, ça, ça c'est du banditisme administratif à la Commission de la construction du Québec. Et écoutez, là, je ne peux pas croire, moi, que les travailleurs de l'industrie de la construction sont coincés dans un système administratif de la justice aussi corrompu, aussi pervers, aussi crapuleux que ce qui se passe actuellement dans mes dossiers. Vous comprenez et euh, ce serait intéressant même que je puisse quand même vous donner. Je vais quand même vous fournir. Je vais vous fournir le numéro de dossier. S'il y a quelqu'un qui, qui veut prendre ça en note, le numéro de client à la Commission de la construction du Québec, là, pour Jacques Normandin, qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, le numéro de client à la CCQ pour Michel Pissinette, l'avocat, qui vole et qui, qui, qui enfreint tout, tout et qui bloque tout là, pour le fonds de pension, pour pouvoir tout met, se mettre ça dans ses poches, Puis il n'y en a pas beaucoup, c'est seulement une trentaine de mille dollars, peut-être 40 000 avec des intérêts. Le numéro de client, c'est 59 98 52 18, et c'est dans le numéro de dossier. Je vais répéter, le client, qui est Jacques Normandin, le numéro de client la Commission de la construction du Québec, c'est 59 98 52 18. C'est dans le dossier 60-168 05-07 569 et 07 567. Parce que la balance, c'est toujours la même chose. Mais les, les, les cinq derniers chiffres, là, il y en a un, c'est 07-569, puis l'autre, c'est 07-567. Mais ça commence tout le temps par 60-168-05. N'oubliez pas, le client de la Commission de la construction du Québec, c'est leur client, ils appellent bien sûr un client, c'est le numéro 599-85-218. 599-85-218. Et je pense que je vais mourir, je n'aurai jamais eu mon fonds de pension de la Commission. Puis ça, il est obligé de faire le chèque maintenant, maintenant que j'ai la preuve que euh, la, le ministère de la Justice a fait un chèque de 1000 dollars au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Ils sont obligés, la Commission de la construction du Québec, de faire un chèque au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, puis ils ne veulent pas le faire. Là, je vais taper là-dessus là cette semaine. Il faut que je m'occupe de ça, de façon à ce qu'ils puissent faire le chèque. Puis ensuite de ça, je m'arrange avec la banque, là si je veux faire encaisser ça. Mais là, le Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, je ne peux pas l'encaisser tant que je n'aurai pas un résultat sur le fonds de pension de la Commission de la construction du Québec parce que si j'ai pas de résultat là-dessus, ça me donne absolument rien, euh, c'est encore une magouille, c'est une, une manigance, euh, c'est un complot contre la, le règne humain, en faveur, le règne humain, là, le, donc, euh, qui n'est pas reconnu en droit, c'est pas reconnu en droit, et euh, le règne humain, euh, ça se trouve à tout simplement être complémentaire, pour assurer le fonctionnement de la personne physique. Et la personne physique, ça appartient à l'État-providence. Alors que le règne humain appartient à la divine providence, qui est Dieu. Alors que la personne physique, la personnalité juridique, ça appartient à l'État-providence. Donc, l'État devient un Dieu. Puis quand vous regardez dans le dictionnaire euh, de droit québécois et canadien de Hubert Reed... Ça, je pourrais quand même vous le dire. La définition euh, d'État, attendez un petit peu. ABCDE. E, euh, attendez, euh, attendez un petit peu. État. Donc, dans la définition de Hubert Reed, à la page 219, dictionnaire de droit québécois et canadien de, de Hubert Reed, État. Et toi, c'est un groupement d'individus réunis sur un territoire déterminé et soumis à une autorité souveraine immédiatement en relation avec l'ordre international. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté ici. Si c'est immédiatement avec l'ordre international, ça fait longtemps que le Québec et le Canada euh, font partie du, du, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial parce qu'ils disent « bien immédiatement en relation avec l'ordre international ». Ce n'est pas normal, ça. Je continue. Exemple, le Canada constitue un État. Cependant, les provinces canadiennes ne peuvent être considérées comme des États, même si elles entretiennent certaines relations internationales, comme le Québec. Mais le Québec, c'est un État. C'est la loi 20.2 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Et c'est toujours caché. Aujourd'hui, à l'heure qu'on est là, 13h47, le 21 février 2022, c'est encore caché. Donc, euh, et euh, là, on va aller chercher « souverain », voir qu ce qu'ils disent là-dessus, ou la reine. Mais je pense que c'est plutôt « souverain ». Donc, on va voir ce qu'ils disent dans le « souverain ». On va voir ici. « souverain ». Donc, « souverain »,« souveraine ». Dans le dictionnaire de droit, ils disent ici indépendant, qui n'est subordonné à personne, un État souverain. Ils ont dit que les juges étaient souverains, ils n'étaient pas subordonnés à personne, qui étaient impartiales et indépendants. C'est complètement faux. S'ils si si sont comme ça, automatiquement, ils ne sont pas liés aux lois, ils ne sont pas liés aux au décrets ou à quoi que ce soit. Ce, ce sont automatiquement des free men under land et des free women under land. Ils disent ici, dans un système monarchique, non donné au chef de l'État. Donc, c'est gouverneur général et lieutenant-gouverneur. Alors que gouverneur général, en 1952, ils en ont fait un corporation soul, une entreprise, personne physique. Une entreprise, une personne physique, ça dit une entreprise. Pas compliqué. Et ça appartient à l'État. Les trois éléments de possession de l'État le nomen, le, no le prénomen et le cognomen. Et C'est les possessions de l'État. C'est le prénom, le nom de famille et le nom tout simplement au complet. Avec le prénom et le nom de famille, ça fait un nom juridique. Okay? Ça devient tout simplement le nom légal du nom de famille, parce que les prénoms, ça n'existe pas en droit. Et quand vous avez un prénom, un prénom c'est un nom judiciaire. Judiciaire veut, veut dire illégal et non conventionnel. Comme les tribunaux judiciaires, le mot « judiciaire » veut dire « illégal et non conventionnel ». Donc, euh, votre prénom, ce n'est pas le nom légal de famille, mais le nom « illégal et non conventionnel », donc il n'est pas en droit, il n'est pas fondé en droit, en vertu de l'article 168 du Code de procédure civile. Supposez même que les faits allégués sont vrais, supposez même que votre prénom, c'est votre prénom de baptême, qu'on appelle un nom de baptême. Supposez même que c'est vrai, ce n'est pas fondé en droit. C'est l'article 168 du Code de procédure civile de 1991. Euh, non, le Code de procédure civile, c'est le 2014. Il y a quand même eu une modification, c'est en 2014. Donc, on va continuer. Souverain ici, ils disent ici, « Souveraineté, caractère d'un État qui exerce un pouvoir suprême sur son territoire et ses habitants, et qui n'est soumis à aucun contrôle de la part d'un autre État. C'est pas vrai, le Québec c'est un État ici, et il est sous le contrôle de l'État fédéral, et l'État fédéral est sous le contrôle de l'État du Québec. Vous comprenez, à cause des avocats du barreau du Québec qui contrôlent autant l'État fédéral que l'État du Québec. Exemple, seuls les États souverains sont reconnus par l'ordre international. Oui, mais ici, la conférence de, de la haie en 1961, puis ça s'est répé répété en 1993, s'applique ici au Québec par le Code de procédure civile, à l'article 494. Donc, ça devient un État. Et quand vous lisez dans le Code civil et le Code de procédure civile Baudouin-Renault,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 Pouvoir d'un organe d'agir sans être tenu à rendre compte à qui que ce soit. C'est ça, un pouvoir souverain. Donc le gouvernement n'a pas de compte à rendre aux avocats, aux juges ou à qui que ce soit. C'est les juges et les avocats qui doivent protéger la souveraineté d'un roi qui n'est pas roi, qu'on appelle un premier ministre, qui peut être payé, qui peut être de n'importe quelle religion, de n'importe quelle culture, vous comprenez, et qui peut être carrément diabolique. On ne sait pas. Mais on n'est pas au courant puis il n'est pas à confiance avec nous autres, là. Vous comprenez? Donc, automatiquement, il a la protection des juges et des avocats du barreau du Québec, pour le Québec. Et vous savez que le barreau du Québec règne euh, partout au Canada, euh, e un marais ou ce qu'est un marée d'un océan là-haut. Vous comprenez? Donc, terme utilisé parfois pour qualifier un principe en vertu duquel le peuple, par lui-même ou par l'entremise des représentants qu'il a choisis, exerce le pouvoir politique de l'État, c'est par le suffrage universel que le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, exerce sa souveraineté. C'est pas vrai. On, on exerce notre souveraineté, ils l'ont dit, mais aussitôt qu'on a voté, on n'a plus de souveraineté. On abandonne notre autorité souveraine à celui qui va nous représenter. Ici, moi, au Québec, c'est Isabelle Charest. Isabelle Charest, c'est une très très bonne personne, mais elle ne peut pas rien faire. Elle est sous le contrôle de son boss du roi, qu'on appelle le roi Legault compliqué. Et moi, c'est pas ça que je vais avoir. Sataniste, il faut qu'il me donne le nom du nouveau souverain. Parce que sinon, c'est la destitution, c'est la même chose pour le fédéral. On doit destituer tout simplement ces gens-là parce qu'ils occupent un pouvoir souverain qui ne leur appartient pas. C'est tout des prêtres. Non. Ils utilisent le mot couronne alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot couronne. Les procureurs de la couronne n'ont pas le droit d'utiliser ce terme-là. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme « souverain » ou « reine » ou « sa majesté » alors qu'il y a eu la dévolution de la couronne en 1982. En 1985, excusez, mais bien avant ça, si on retourne au chapitre de loi 14 de 1893, euh, ils ont aboli tout simplement euh, les successeurs et héritiers euh, de notre monarque ici. Puis euh, là, ben, c'est pour ça que j'ai quand même euh, la, la, cette fameuse loi qui est quand même très très importante, attendez un petit peu, je vais vous trouver ça immédiatement, parce que ça, ça en dit très très long, euh, attendez un petit peu, je vais vous donner ça ici, donc, euh, ça se trouve être, ok, on le voit ici, ok, je ne sais pas si vous voyez, ok, on voit Édouard 7 chapitre 38, Acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice des juges des cours de justice fédérales et provinciales. Puis Québec, c'est plus une province, n'oubliez pas ça. Là. En cas de changement de règne. ça, ça a été sanctionné le 23 mai 1901. Et ils disent bien, ils disent bien ici, considérant que l'on a mis en doute si les commissions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 par et avec l'avis et le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, donc ça s'est fait ici au Canada, là, du Canada, décrète ce qui suit. Qui fait le décret? Hein? Voyez-vous que c'est Édouard VII? Ce n'est pas le Premier ministre, il n'a pas le droit de faire un décret. Vous comprenez? Donc décrète ce qui suit. OK. Les commissions de tous les juges de cours de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivé par suite du décès de feu Sa Majesté de la Reine Victoria, ont continué et sont restés, au pluriel, continuent, ENT, et restent ENT, en pleine vigueur, malgré ce décès. Ça reste toujours en vigueur, comme si était n'était jamais décédé. Et les commissions de tous les juges dédiées cours à l'avenir. Puis l'avenir, c'est pas là, dans deux semaines, trois semaines, puis après ça, ça arrête. C'est à jamais, c'est imprescriptible. C'est imprescriptible, comme l'article 22 12 du Code civil du Bas-Canada, qui est imprescriptible et que j'ai utilisé pour prêter serment le 23 août 2013 euh, à, au juge, euh, c'est-à-dire au, au sous-ministre de la justice, William F. Pentney. Donc, et les commissions de tous les juges des dits cours à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur, nonobstant, ça c'est la clause dérogatoire de l'article 33, mais lui, le juge, le roi peut l'utiliser, parce qu'il a un droit de veto, vous comprenez? nonobstant les changements de règne, peu importe le nombre de rois qui vont va, qui va succéder sa majesté. Donc, c'est quand même pas ordinaire là, ce que je vous dis là. là. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est important de comprendre. C'est exactement ça. Donc, euh, on se laisse là-dessus 13h56 le 21... Février 2022, Jacques-Antoine 438-390-6246. Jacques-Antoine 438-390-6246, c'est mon numéro de téléphone. À bientôt. Dieu vous bénisse et vous protège. Et en union de prière, j'espère. Merci.